Si on n'arrive pas à décarboner notre économie d'ici trois ans, on va faire face à une crise climatique et sociale indirectement sans précédent. Donc après sept ans de financement d'innovation de, sociale et environnementale, donc à la fois sur des PME ou des profits start-up, nous souhaitons accompagner la transition de l'ensemble du tissu économique Les PME et les ETI sont vraiment les piliers de l'économie française. C'est eux qui réunissent la majorité des emplois et qui sont capables de vraiment structurer l'avenir de l'économie française. Depuis 2014, l'ITA.co reconnecte notre communauté de 100 000 citoyens avec la finance. C'est plus de 100 millions d'euros qui ont été investis pour soutenir 200 entreprises. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un des nouveaux enjeux est d'accompagner les PME et les ETI qui font face à des objectifs de décarbonation. Pour y répondre, nous avons lancé une nouvelle offre de financement nous avons baptisé Transformation. On a décidé de développer cette nouvelle offre, l'offre Transformation, pour répondre à deux besoins principaux. Un, euh, forcément l'urgence climatique, notamment sur un axe carbone. Et deux, pour répondre à une demande forte de nos investisseurs qui voulaient s'engager vers davantage euh, d'investissements euh, responsables et pouvoir accompagner les plus gros acteurs. Qui est concerné Toutes les entreprises qui ont l'ambition et la volonté de changer leur modèle économique pour aller vers une décarbonation, le transport, le bâtiment, l'agriculture, les énergies, l'industrie, les matériaux. Pour assurer leur décarbonation et leur transformation, les PME et les ETI ont besoin de financements dédiés. De financements qui sont réellement connectés avec leurs objectifs environnementaux. C'est pourquoi nous avons innové et nous lançons la première obligation verte long terme, fléchée sur un plan de décarbonation et qui est surtout alignée avec les recommandations du rapport du GIEC. Dirigeants, dirigeantes, n'ayez pas peur de la transition écologique. Nos entreprises ne sont pas neutres, elles forgent le monde dans lequel on vit. De faire votre transition coûtera moins cher que de ne pas la faire et de devoir la rattraper après ça.